Est qui, qui euh, comprend qu'on dit Yeshua ici Voilà. Yeshua. Tout le monde sait c'est qui. Hein c'est qui Jésus, il n'y a pas de souci hein, par rapport à ça. D'accord Parce que... Il ne faut pas condamner ceux qui, qui n'ont pas la connaissance du nom de Jésus en hébreu. Vous voyez Pourquoi Beaucoup pensent que c'est parce qu'ils ont la connaissance, ils connaissent bien l'hébreu, le grec, la Bible, tout ce qui est autour, qu'ils seront sauvés. Ce n'est pas ça. Là, ce serait la religiosité, ça. Ce n'est pas ceux qui sauvent. Vous voyez qui se rappelle de l'histoire des, des sept fils de Séva dans la Bible. Vous voyez, hein? Certainement, ils savaient mieux prononcer que nous, là. Yéoshua. Et ils ont dit quoi? Et ils ont voulu chasser un démon, hein? Au nom puissant de Yéoshua que Paul prêche. Hé! Qu'est-ce que le démon a fait? Il les a, il les a tapés. Pourtant, ils savent bien prononcer. C'est terrible, hein? Comment ça se fait? Comment c'est possible Les démons, les démons ils ont dit quoi On connaît Paul et on connaît Yeshua, mais toi, on ne te connaît pas. Hein? Donc tu peux avoir toute la connaissance que tu veux ici. Si tu n'as pas rencontré Jésus. <rire> ça ne sert à rien. À rien. Voilà pourquoi le Seigneur veut que l'être humain le rencontre. C'est ça qui compte. Voilà pourquoi on ne condamne personne ici. Ceux qui ne connaissent pas encore tout ça là Non, non, non, c'est pas ce qui va sauver Le nom, non tu sais Dans le premier livre Tout ça Le nom hébreu C'est pas ça, il sauve C'est de rencontrer C'est pour ça que j'aime Jésus, je vous dis la vérité hein. Fais une parenthèse, j'aime le Seigneur Ah je vous dis hein. Parce qu'il n'est pas venu toucher La langue des gens la langue que tu vas parler, tout ça, comme certaines religions. Non, il faut parler à tout prix telle langue. C'est pas ça. C'est-à-dire que le Seigneur est sur son trône et il voit tous les hommes, leur cœur, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils vont faire tout à l'heure. Il voit tout ça. Vous voyez Les femmes qui sont là chez elles, elles, elles pleurent. Même si elles n'ont pas encore parlé, le Seigneur c'est leur cœur, il connaît. Ah pourquoi c'est pas la prononciation C'est ce qu'il y a dans ton cœur, C'est ton cœur que le Seigneur veut Et ça là c'est la base Voilà ah pourquoi quand quelqu'un le Seigneur a rencontré quelqu'un La personne ne s'attarde pas sur ça Il ne va pas condamner les autres Il va justement amener les autres dans le bon chemin C'est le chemin, le bon chemin Vous voyez alors vous allez voir des personnes qui, qui demeurent dans leur péché Mais ils connaissent la Bible par cœur Par cœur Ils vont te citer des versets, des versets comme ça Mais quand tu fouilles un peu La dernière fois je parlais avec quelqu'un Une personne m'appelle Ça faisait longtemps qu'elle ne m'avait pas appelé Frère tout ça, ça va, tout ça Oui ça va, ça va, ça va, bah, oui ça va Tu vas bien, oui ça va Ouais tout ça en tout cas, voilà, hein, je voulais te dire que ça va bien tout ça. Ok d'accord, ça va Les versets, tout versets sur verset Qu'on a fini je l'ai laissé parler pendant un moment J'ai dit par contre, par rapport à la cigarette C'est bon c'est réglé Ah en fait non Parce qu'en fait En fait, euh, en fait c'est ah, Hier j'ai fumé Mais je suis un chien hein. bon hier j'ai fumé J'ai donné à mon enfant, j'ai dit ah Seigneur mmh, tu as même donné à ton enfant à fumer hein. Et là tu m'as Versé sur versé Tout ça, c'est pas ça hein. C'est pas ça l'évangile non C'est ça l'évangile Verset sur verset Théologie Non, non, non. L'évangile, c'est la vie. C'est la rencontre avec le Seigneur. Premièrement. Voilà. Voilà, la soeur, elle a parlé pendant longtemps, je vous dis. Elle a dit, ouais, franchement, tout ça, ouais, je m'accroche, tout, tout ben, ma chère Seigneur. Je crois même sorti deux ou trois versets. OK, après avoir parlé, la seule chose qui est sortie, là, ça a tout cassé. Pouf. Est-ce que, par rapport à ta vie, est-ce que c'est bon Non, les femmes, ça ne va pas. Vous voyez, frères et sœurs Donc le Seigneur, il est venu libérer. Comment on sait que quelqu'un connaît le Seigneur Comment on sait que quelqu'un a rencontré le Seigneur C'est une question. Il n'y a pas de souci. Hein? C'est une question. Comment on sait que quelqu'un a rencontré le Seigneur dans sa vie C'est quoi qui témoigne de ça Comment oui, sa vie, sa vie, oui. Tout, tout le monde vit. Les fruits. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que vous voulez dire par là. Hein. Les fruits. Quand quelqu'un, quand un être humain rencontre le Seigneur, la, le témoignage du Seigneur en lui, c'est quoi C'est la sainteté. La première chose, c'est ça. Il dit, si, pour ceux qui pratiquaient là, il arrête ça. Je vous dis la vérité. Tout à l'heure là je passais, je vais chercher de l'eau avant de, de venir ici, pour la famille. Et je passe et je vois. Euh, alors je passe tout ça et j'ai eu à cœur de, de parler un peu du Seigneur. Alors je parlais en même temps pendant que j'avais mon bac Parce que c'est ça aussi la vie, hein. c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être programmé. Voilà, là je sors de. Je vais prendre de l'eau avant de venir ici. Et hop là, je, je sens dans mon cœur, il faut parler. Je commence à parler. Je vois une direction, je vois, il faut aller là-bas. Quand j'arrive, j'arrive devant une église catholique. Et les gens sortent de l'église en même temps. Ils allument leurs cigarettes. Je dis, ah ouais, je vous dis la vérité. Hein? J'ai dénoncé toutes leurs œuvres. C'est terrible quand même. Les gens sortent de l'église, je vous dis, je vois, même à côté en haut, ils sont en live. Ils... Je, je vous dis la vérité. Hein? J'ai dénoncé toutes leurs œuvres. Je dis, mais ce pas possible vous ne vous rendez pas compte que le Créateur vous voit. C'est-à-dire qu'on peut être chrétien et ne pas se rendre compte que le Créateur nous voit. Je vous dis. C'est terrible quand même. Hein? Donc, on est obligé de... Donc le... En fait, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a rappelé que, attention, là, vous sortez d'un endroit où vous m'avez loué, mais moi, je vous dis que tout ce que vous avez fait là, c'est une abomination devant moi. C'est terrible quand même. Ça, ça fait trembler. Hein? Ça fait trembler quand même. Waouh, hein? Seigneur. La religiosité. Est-ce que vous pensez que c'est ça que le Seigneur veut Non. Je Il veut qu'on soit un vrai, premièrement. Seigneur, voilà ce que je suis, voilà ce que. Je n'arrive pas à faire ça. Fais-moi grâce. Vous voyez Amen. C'était une parenthèse, il n'y a pas de souci. Il <rire> n'y a pas de souci, il hein, n'y a pas gros Seigneur. On va prendre Jean 5, verset 1. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs et Yeshua ou Jésus, monta à, à Jérusalem. Or, il existe dans Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir appelé en hébreu Bethesda ayant cinq portiques là étaient couchés un grand nombre de malades des aveugles, des boiteux des paralytiques attendant le mouvement de l'eau car un ange descendait en un certain temps dans le réservoir et agitait l'eau et alors le premier qui y descendait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelques maladies qu'il fut détenu Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Yeshua le voyant couché par terre et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. Yeshua lui dit, lève-toi, prends ton lit de camp et marche. Et immédiatement, l'homme fut guéri. Il prit son lit de camp et marcha. Or, c'était un jour de Shabbat. Vous voyez Or, c'était un jour de Shabbat. Donc, pour les Juifs, c'était le Shabbat. Le Shabbat, c'est qui qui avait, qui avait donné ça C'était qui hein? Le dimanche Ah, d'accord. C'est qui On est, on est dimanche aujourd'hui. Hein? Bon, je ne sais même pas si on est dimanche. Je vous dis, je ne sais même pas ce qui si est dans ma tête. Dimanche, pas dimanche, c'est pareil. <rire> ah oui, c'est ça que j'aime avec le Seigneur. Hein? C'est lui qui a donné le Shabbat, non Qui croit que Jésus est Dieu Amen. Donc c'est lui qui avait donné le Shabbat aux Hébreux, hein? le repos. Mais pourtant, un jour de repos, c'est là qu'il va faire ça. Pour Il sait que les Juifs ne seront pas contents. Qui ne devrait pas être content s'il si, y avait quelque chose vraiment qui n'était qui pas bien, c'était le Seigneur lui-même. Mais il est venu et il a guéri ce malade. Vous voyez Un jour de Shabbat Et ce malade-là, ça faisait 38 ans qu'il était qu'il était là. Hein? C'est ce qu'on dit. Hein? Ça fait 38 ans. Voilà. Il, il était... Voilà. Oh, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Ça faisait 38 ans qu'il était malade. Donc, si on fait un petit calcul... C'est-à-dire que Yeshua, Jésus homme Parce qu'on sait qu'il était 100% homme, 100% le créateur Il n'était même pas encore arrivé, il n'était même pas encore né Que ce malade là était malade Vous voyez ça Il n'était pas encore né Et lui il était déjà là en train de... Il était malade Donc ça a pris combien 38 ans Vous voyez et voilà, nous, chrétiens, qu'on prie aujourd'hui, on veut que demain, le Seigneur fasse les choses. Et ce monsieur, ça faisait 38 ans. Et à chaque fois qu'il voulait descendre, il y avait quelqu'un qui arrivait avant lui, parce qu'il était malade. Et c'est un endroit où le Seigneur lui-même envoyait un ange pour remuer l'eau, pour que les gens soient guéris. Mais le Seigneur connaissait le cœur de ce, jeune, de ce monsieur. Vous voyez Il voyait son cœur. Ça faisait longtemps, mais il l'a laissé comme ça. Jusqu'au jour où il a décidé d'intervenir dans sa vie. On ne dit pas ici qu'il a guéri tout le monde. Il est venu, il est venu pour une personne. Vous voyez ça? Alors, on parlait des, des malades, tout ça. Le Seigneur fait comme il veut pour ta vie, pour ta situation. Je ne sais pas par quoi tu passes. Le Seigneur connaît ta situation. Il connaissait ce monsieur. Il était sur son trône, il connaissait le monsieur. Hein? Il est descendu, il est né, il a marché. Et c'est que 38 ans hein, C'est après un moment hein, 30 ans après le Seigneur vient là et, Il va guérir ce malade Vous voyez Voilà pourquoi je t'encourage Par rapport à ta marche Par rapport à ta foi aussi De ne pas baisser les bras Parce que tout concourt au bien De ceux qui aiment le Seigneur Le Seigneur est vivant T'as demandé, combien de fois as demandé au Seigneur des choses Il va te répondre. Il viendra lui-même. T'as cherché les hommes. T'es allé au puits, là où l'eau bouge un peu. Vous savez, ça, ça peut être cette image, hein, l'image de l'assemblée, hein, le rassemblement. T as dit, ah si je vais là aujourd'hui, le Seigneur va me répondre. Qui a dit ça Personne Personne n'a dit ça Personne n'a dit, si je viens aujourd'hui, le Seigneur va me parler. En <rire> tout cas, chacun connaît ses affaires. <rire> Mais le message c'est quoi? Attends-toi au Seigneur. Attends-toi à lui. Et même si ça prend 38 ans, je vous dis, le jour où il va venir, tu vas prendre ton lit. Donc, quand tu vas te lever, tu vas marcher. Alléluia. Alléluia. Tu es sûr tu n'es pas sûr? T'as la foi ou t'as pas la foi? Parce que c'est personnel, hein Alléluia Amen Que le Seigneur soit béni en tout cas Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia qui s'est créé qu pour la première fois